Chérie, ça va yeah. bébé? Ouais. Je te regardais quelque chose là. Ah bon? Ouais. Hey, pèse. Ah oui. Ah, bon, voilà là, tu as désormais l'huile, Mado. Ah, Mado? Oui, toutes les fritures, la cuisson, la mayonnaise, Mado. Ok. Vinaigre, Mado. Je vais amener. Du lait. Je vais emporter ça dans mon cafétéria. Hein. Ah oui. Ça, et là, tu as des spaghettis de haute qualité. Mais hey, c'est du écrit du Mado. Mado. Mado. Mère, mon chéri. Et enfin, tu as du sucre Mado. Mère, de. Merci <rire> beaucoup. Tu sais, j'ai un ami qui, qui fait dans ces produits. Uh -huh. Il m'a fait déguster. D'ailleurs, qualité-goût. Mm -hmm. numéro un. Hein, Qualité-prix incomparable. Oh. Je dis, ça... C'est fou, Maman Choco! Choco. <rire> Merci beaucoup, ma chérie. Ah, derrière, rien, de rien. Tu sais. Je t'aime tellement. Tu mérites tout ce qu'il y a de bien. Ah, vraiment? Ah, oui. Je t'aime tellement. C'est comme ça qu'un homme doit faire. Hein? Maman Choco. Oui, Je vais te dîner. Bonsoir. <rire> T'inquiète. Je déposé te un peu ça, la cuisine, D'accord, d'accord. Vas-y, vite. Je Ah! Maman Choco. Mon dieu. Tu sais, j'ai pensé à toi toute cette nuit. Hein? Ah bon? Oui. J'ai regardé la télé hier. Mm -hmm. J'ai vu dans un magasin où on vendait une culotte haut de gamme. Ah bon? Une culotte pas comme les autres. Quand j'ai regardé cette culotte, j'ai dit il faudrait que je sois le premier à l'acheter pour te l'offrir. Merci. Parce que quand tu regardes cette culotte, tout de suite, c'est ton visage. <rire> c'était un peu dans ta tête comme un film. Oui, oui, oui, c'était un peu comme un film. J'ai dit non. Il faudrait que je sois chez toi aujourd'hui. Dès demain matin, on va au marché central. Parce que le nom de cette boutique, j'ai euh, c'était mère, tu... nom... mère. Maison Mère. Maison Mère. J'ai retenu, c'est ça, Maison Mère. Oui. Ah, oui. Mais on parle trop de la Maison Mère, là. Je ne vais pas te mentir. Ce que mes yeux ont vu hier, cette boutique, ça vend du bon. Je vais porter ça. Non, La ga... fois passée, la culotte que j'ai d'abord portée là, oui. je me sentais dedans comme si j'avais 20 ans, 18 ans, quelque chose oh, comme ça. Laisse tomber. Cette culotte est loin derrière l'autre là. Hein? Considère cette culotte comme un bas de gamme. Hein? Ça, c'est la culotte haut de gamme. Yes. Oui, ça c'était un, un bijou. Tu <rire> <rire> oh, veux dire que tu devais m'amener à Crébi Mais effectivement. J'ai pas oublié. T'inquiète, pour aller à Kribi, il faut des ingrédients. Mmh. Et je considère que cette culotte, c'est déjà un ingrédient favorable à notre <rire> <tôt> voyage. <rire> ouais, ouais, bah On je... ira à Kribi. Merci beaucoup. T'inquiète. Tu sais, la dernière culotte que je t'avais achetée. Oui, oui, j'avais porté ça, mais je me ressentais dedans comme si j'avais. Euh... Ça, c'est rien. Suite de vin, je hein. considère que ça, c'est l'ancien stock et voilà l'authentique. Hey Ah oui On va aller au marché quand je. <rire> Camp. Demain matin. Demain. On va marcher. Parce que si on laisse le temps passer avec cette juice, il bon. faut que je sois vraiment la première. Ouais. Alors ma chérie, j'ai fait un petit repas. Oui. Bref, le riz avec le pépé ça Ah ne me dis rien, tout ce qui vient de toi, je mange. <rire> Là, hein? Je pas je pas la les assiettes. Pour que les assiettes là tu pas les idiote. On va te rappeler tous les jours de laver les assiettes. On te rappelle pas de prendre ce point pourquoi. Oh. Bonjour, ma belle Souko, c'est comment? Hey. Je viens de loin, j'entends seulement les cris. C'est quoi? Oui, c'est ta nièce. Hey. Je sors du marché, acheter les œufs. Elle est sous son téléphone, les assets sont sales devant elle. Hey. Deborah, tu es à ce niveau. Fais attention, hein. Oh. En tout cas, ma belle, c'est toi que je suis venue voir comme ça. Tu veux me voir? Merci. Tu es venu me voir pourquoi? Hein? Maman, comme tu me vois là, tu es mon devant derrière, qui a une voix qui peut, qui peut m'aider. Hey. Aider. Je te dis, maman, si tu ne m'aides pas là où je suis là, moi, vous appeler que vous venez porter le corps d'Akamba. Wow, <rire> oh, vrai de Dieu. Tu oublies très vite, hein. Je suis plus misérable. Hein? Tout ça n'est plus pour ton frère. Débora, hein? tu fais quoi comme ça? C'est quoi? Tu filmes quoi? Tu es en train de filmer quoi? Comment sont les trucs comme ça? Quand tu mets sur les réseaux sociaux, ça te donne beaucoup les abonnés. Pas mmh, mmh, pas nécessaire pour laver. C'est tout ce que tu connais là-bas. Tout ce que tu connais, c'est les réseaux sociaux. Voilà laver ça. <rires> <rires> uh -huh, tu disais, Pardon, ma belle sœur ma belle sœur chérie, tu es la seule. Je dis que quand, parfois quand il sortait mon frère, comme ça, il regardait un peu les femmes, il disait que. Hé, hey, ressaisis-toi, pardon seulement. Tu es à ce niveau. J'ai un problème qui me tient à cœur. Pardon, ma belle, ma belle sœur pardon. prête moi 50 000 seulement. 50 000 Ton frère n'est plus, non Moi-même, je n'ai pas. Tu m'as insulté la fois passée ici. Ton frère venait me chercher dans un, dans, dans un cadre vraiment misérable, c'est ce que tu as dit, non Le diable, non? Oui, Porte le diable, là. Regarde comment tu es, tu es belle, non Tu as mis les loulards, valeur Tu es voilà, tu es bien belle. Tu es barbie partout. Mais là, voilà. va vendre même l'eau glacée, non C'est un conseil, je vais vendre. Mais vais... vas-y, vendre. Aide-moi, pardon. Aide quoi Donc si moi, je vais suis venir de l'eau. Mais en tant que c'est tout. Ton frère, mon l'eau, c'est intérêt. Chacun son plus je le crois, vraiment. Je n'ai pas 5 francs à te donner. Je dis bien, même 5 francs à te donner, je n'ai pas. Je me bats ici pour envoyer mes enfants à l'école. C'est dans ça que je les nourris. C'est dans ça que je fais tout. Tu pars. Non, reste, je vais te donner ton sac. Lève-toi, tu pars, hein. Je suis mal aujourd'hui. Ouais, nous aussi. Tu n'es plus en mission. Tu m'as rappelé l'autre jour que tu étais en mission, non Arrivé à la maison, ça j'ai regretté tout. Aujourd'hui, en même temps, je viens de te demander l'argent, je te demande aussi les excuses de ma mère. pardon. Non, non, non, tu n'as pas besoin de te mettre, je ne suis pas Dieu. Pente-torte, t'es clés et t'éclaire là-dessus, de mon bureau, s'il te plaît. Vas-y, je ne suis pas Dieu. Tu es le Je Va je... même le glacer pour avoir un peu d'argent. J'ai plus ton frère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 Toda a promissor, todo Diretamente